Bonjour, c'est Laurence, euh, Butterfly Warrior. Je vous ai partagé que je suis gris et euh, il y a besoin peut-être d'expliquer un petit peu les différents traitements possibles pour garder une santé durable et ne pas avoir à quelque part créer un cancer dans sa vie. Alors... Euh, je vais vérifier si je peux vous partager. Si je peux vous partager mon écran. Voilà. Voilà. Je Voilà. Donc. C'est Laurence et je vais vous partager une euh, santé durable, les gestes du quotidien pour la garder. Que devez-vous faire pour éviter d'en arriver à inscrire un cancer dans votre vie et garder une santé durable C'est ce que je me propose de vous partager. Je suis Butterfly Warrior. Et donc, euh, il y a plus d'un an et demi, j'ai eu ce, ce cancer très grave. Euh, ce que l'on constate quand on se renseigne un petit peu, c'est que le mode de vie est responsable de près de la moitié des cancers. Selon le site Solutions Alternatives Bien-être, en juin 2018, une étude de grande ampleur coordonnée par le centre de recherche sur le cancer, a révélé que 41% des cancers seraient évitables parce qu'ils seraient liés à un mauvais mode de vie ou à l'environnement. Voilà. Ça veut dire que le cancer est une maladie métabolique et pas génétique. Néanmoins, petite astuce, on pourrait dire c'est une histoire d'épigénétique néanmoins. C'est-à-dire qu'en fait, c'est notre environnement qui a une influence sur nos gènes par des modifications dites épigénétiques, c'est-à-dire par exemple, avec des patrimoines génétiques identiques, deux jumeaux peuvent évoluer différemment en fonction de leur environnement respectif. C'est-à-dire les individus et par voie de conséquence, leurs gènes sont en effet soumis à de nombreux facteurs environnementaux, alimentation, maladies, médicaments et toxiques, stress, lieux, hygiène de vie, qui peuvent modifier autant leurs cellules que leur ADN. Voilà, quelque part il y a de l'espoir, ça veut dire que tout n'est pas dû à nos gènes, même s'il si, y a quand même une petite influence. Maladie métabolique, qu'est-ce que c'est C'est-à-dire que Otto Warburg, le biologiste allemand Otto Heinrich Warburg, a découvert que le métabolisme des cellules cancéreuses était dépendant du sucre. D'ailleurs, l'examen que l'on doit réaliser pour détecter s'il y a un cancer ou pas mesure les régions qui consomment le plus de glucose. Voilà. Et quand ça apparaît à l'écran, c'est parce que cette zone dans laquelle on a injecté du glucose apparaît sur le scanner. Là, à ce moment-là, quand il découvre ça, on est quand même en 1924. Je vous rappelle qu'on est en 2020. Non seulement le sucre nourrirait les cellules cancéreuses, mais il causerait aussi la croissance de la maladie. En effet, afin que le sucre soit absorbé par les cellules, le corps s'écrète de l'insuline et cette sécrétion d'insuline s'accompagne de la libération d'une molécule je vous passe le nom donc on nomme IGF insuline euh, voilà, croissance d'insuline qui à son tour participerait à la croissance des cellules cancéreuses ainsi qu'à l'invasion sur les tissus voisins maladie métabolique c'est à dire dans les années 80-90, David Servant schreiber a abordé des aspects de notre alimentation. C'est-à-dire que cette molécule d'insuline augmenterait l'inflammation, un autre facteur qui contribuerait à stimuler la croissance des cellules cancéreuses. C'est donc dire qu'en plus du sucre, tout aliment ou repas qui stimule beaucoup la production d'insuline a le potentiel de créer un milieu idéal pour laisser croître les cellules cancéreuses. Nous voilà donc devant le fait que notre alimentation de tous les jours, notre alimentation hyper moderne, favorise le cancer. Les aliments comme les farines blanches, le sirop de maïs élevé en fructose, le pain blanc, le riz instantané, les céréales sucrées, les pâtes trop cuites, Etc, etc. ont un impact majeur sur la production d'insuline dans notre corps. Voilà, bien évidemment, le docteur Servant-Schreiber a aussi abordé plusieurs autres aspects de l'alimentation qui contribuent au cancer, comme le manque de fruits et de légumes et l'excès d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Ceci dit, aujourd'hui, le défi est c'est de fuir les aliments raffinés, transformés, en réduisant le nombre de nos visites au restaurant, en évitant les plats déjà préparés et en prenant le temps de cuisiner. Donc le mode de vie est responsable de près de la moitié des cancers, avec l'alimentation, avec l'environnement et aussi avec ce que j'appelle les croyances héritées. Les traitements alternatifs complémentaires. Je vais ici aborder un bout des traitements alternatifs parce qu'en fait il y en a beaucoup et j'ai envie de dire tous euh, n'ont pas été portés à ma connaissance et surtout je ne les ai pas testés tous. Je vais donc parler du traitement métabolique du cancer. Le docteur Laurent Schwartz cette fois-ci en 2019, dans sa conférence, a réexpliqué le processus de la cellule qui se nourrit de sucre. Je vous invite à regarder la conférence, je vous laisserai le programme, donc euh, conférence qui se trouve sur sa chaîne YouTube, et donc ça permet de bien voir effectivement tout le phénomène du processus de la cellule qui se nourrit euh, automatiquement. Donc, là où il y a de l'espoir, c'est que si... La maladie est une maladie métabolique, un traitement métabolique peut s'appliquer, c'est-à-dire créer un terrain propice pour que le corps accompagne la guérison. Avec deux approches complémentaires, un, affamer la maladie, c'est-à-dire la priver de sucre, et deux, oxygéner au maximum le corps pour renforcer les cellules saines et isoler les cellules malades. C'est pourquoi les recherches du professeur Laurent Schwartz l'ont conduit à proposer une approche la plus naturelle possible avec deux compléments alimentaires qui existent dans le commerce. Le traitement métabolique dit métabloque consiste en un produit alpha acide alpha-lipoïque qui est un antioxydant de la cellule et un complément hydroxycitrate connu aussi sur le, sous le nom de Garcinia Cambodja, c'est une... une une molécule qui va transmuter, filtrer les glucides ingérés dans le corps. J'ai donc commencé par cette solution tout de suite, avant tout autre traitement, le traitement métabolique, que j'ai accompagné également du régime cétogène, que j'aborderai dans un autre point. Responsable de près de la moitié des cancers, eh bien, il y a également les croyances héritées, c'est-à-dire les mémoires cellulaires ou énergétiques alors là c'est peut-être un petit peu différent là je parle de ma conviction et de mon expérience vécue heureusement ou malheureusement euh, j'ai envie de dire c'est des choses que je sais déjà dans son histoire en général il n'y a pas trop de surprises on connaît un petit peu les histoires transgénérationnelles simplement euh, ce qu'on ne sait pas toujours faire, en tout cas moi j'avais essayé, j'avais pas réussi avec succès, c'est à désactiver le côté énergétique des choses, c'est-à-dire que euh, oui il peut y avoir les croyances du style euh, ah oui moi dans ma famille on est tous malades de telle telle ou telle chose, bon, voilà ça, ça fait partie de croyances qu'on se transmet de génération en génération, mais il y a également les euh, des croyances inconscientes de culpabilité de. Et puis, et puis voilà, il y a des charges émotionnelles plutôt qui se transmettent de génération en génération. Euh, et en l'occurrence, quand il s'agit d'un cancer du sein, c'est quand même extrêmement lié avec toute l'histoire de la généalogie et de la lignée féminine euh, du côté de la mère. Voilà. Pour euh, d'autres cancers, ça va être peut-être du côté du père. Euh, si c'est pour les hommes, mais en tout cas pour les femmes, c'est ça. Donc il faut voir que c'est lié à chaque histoire. Et moi, en déroulant la plot, euh, donc je me suis fait accompagner par quelqu'un de spécialisé dans ce qu'on appelle les mémoires cellulaires, c'est-à-dire quelqu'un qui vient vous aider à faire en sorte que le corps parle, puisque euh, il y a un moment donné... Euh, j'ai envie de dire il y a, a peut-être un peu un, un court-circuit entre le corps et l'esprit. Donc à partir du moment où on va tester avec un spécialiste de mémoire cellulaire et euh, redonner la parole au corps, eh bien, ça permet au moins d'aller euh, confirmer un peu certaines sensations, certains ressentis. Euh, et donc euh, de l'écouter sous une autre forme qu'un examen euh, médical et ça c'est très très important euh, voilà malheureusement effectivement mon cancer c'est quelque chose d'hérité de toute la lignée hum, féminine pas seulement mais bon voilà et c'est sans doute une immense peur euh, portée par, euh, par ma mère euh, voilà quelque chose qu'elle a vécu et qu'elle n'a pas réussi à digérer si je puis dire et voilà et, euh, et donc euh, bah, c'est venu s'inscrire directement dans mes cellules puisque je suis née euh, un an après, après cet événement donc c'est un événement qui s'est passé avant ma naissance et qui s'est imprimé dans mon corps au point de 50 ans plus tard aller euh, délivrer un, un message que voilà il était une famille où on était peut-être trop dans le contrôle des émotions et euh, donc il y a une partie qui est très importante aussi dans le fait de guérir et du traitement alternatif, c'est peut-être un traitement, euh, une approche énergétique de la question une approche de sa propre histoire et de se redonner la parole, redonner la parole au corps euh, ça peut être d'une manière symbolique, ça peut être des dessins, ça peut être... Euh, par un, un médecin comme ça de, de mémoire cellulaire mais il y en a encore, un, encore plein d'autres voilà donc euh, à très bientôt pour revoir euh, un petit bout de plus bonne journée voilà.